Je pas si on bien. Salut les astros. Oula, j'ai une tête à faire peur. Salut, salut les astros. Alors aujourd'hui, on est dans le jardin. Il fait beau. C'est un beau ciel d'hiver. Il y a de la buée. Euh, alors aujourd'hui, on, euh, on va pointer la grosse bête donc, que j'ai collimatée il n'y a pas très longtemps euh, vers la star du ciel euh, d'hiver. Euh, vous l'avez deviné peut-être, M42. Donc euh, NGC 1976 également. Hein, donc pour ceux qui sont nés en 1976, sachez que M42, la nébuleuse d'Orion, bah, c'est votre nébuleuse. Hein. Voilà, on va, ne on va pas la shooter au niveau euh, caméra puisque ma, ma caméra micro-oculaire elle est faite pour le planétaire hein, euh, on n'y verra que dalle donc aujourd'hui c'est planche à dessin voilà donc euh, on va euh, observer M42 hein, on va d'abord la pointer hein. euh, voilà bon elle est facile à pointer hein. Alors, vous pouvez l'observer avec une paire de jumelles, avec un petit télescope, euh, petite lunette, 60 70 mm, un télescope euh, 100, 110 mm. Il n'y a pas de souci. Le pointage, il est facile à faire. Euh, euh, la nébuleuse se trouve dans le baudrier d'Orion, hein, sous le baudrier d'Orion. Euh, donc, euh, vous ne pouvez pas la louper. Hein. Orion, je vous fais euh, un petit schéma. Euh, alors, la nébuleuse, on va déjà voir si elle est bien dedans. Ouais, plus ou moins hein. voilà. on va on va ajuster là, je vais poser ah, je posais ma planche à dessin voilà maintenant je l'ai bien pointé on va y aller au flexible voilà et voilà un petit peu en haut un petit peu en bas voilà bon voilà donc m42 elle est là dans l'oculaire donc, euh, comme j'ai une monture équatoriale, euh, c'est pas grave, elle va filer. Et pour la rattraper, j'ai juste à jouer du flexible. Et hop, hop elle revient dans le champ de l'oculaire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, utiliser hop, la planche à dessin. Pour ça, eh ben, on va tracer euh, sur la planche un grand cercle à main levée. Parce que c'est un brouillon. Hein. Voilà. Ceux qui ne savent pas faire des grands cercles, bah, vous en faites un au compas euh, avant, euh, avant de sortir. Euh, moi, j'ai l'habitude de faire des, des super cercles. Hein. Ouais, il, il est beau. Donc, on va placer donc, dans le dessin les étoiles les plus brillantes euh, dans, le, dans le champ. On va commencer par les bords. Hein. Comme ça, on va bien délimiter notre, notre champ. Voilà. Alors j'appuie plus ou moins fort selon que c'est une, une étoile plus ou moins brillante. Voilà. J'essaie de repérer des ce qu'on appelle des astérismes. Alors un astérisme, c'est euh, une forme euh, géométrique. Alors, je vais mettre ma main comme ça parce que là, la lumière rouge, elle me gêne un peu. Voilà. voilà. Donc là, on est, on est sur du repérage. Hein. On n'est pas... Euh... On n'est pas encore en train de dessiner la nébuleuse, donc la lumière rouge c'est pas c'est pas très grave. C'est pas très très grave parce que les, les étoiles finalement on, on les voit. C'est quand on passera au, au dessin du, du nuage diffus qu'il va falloir euh, utiliser la vision décalée. Et là j'ai besoin de toute ma pupille. Hein, donc euh, là je couperai la, je couperai la lumière. Voilà. Il est toute petite ici. Là. Toute petite. Donc on prend bien son temps. Hein bien son temps. On se repère euh, par rapport aux étoiles qu'on a déjà placées sur le sur le papier puis on, on avance progressivement, on fait on fait tout champ, Tout le champ d'étoiles. Alors on, la zone où, euh, où on va dessiner la nébuleuse, on la laisse vierge. Hein. Même s'il y a des étoiles dessus, on la laisse vierge, on, on met pas encore les étoiles hein, parce que M42, il y a quand même des étoiles euh, dans le nuage. Alors, M42, on va discuter un petit peu de cette petite nébuleuse. M42, elle est connue depuis fort longtemps. Déjà, à l'époque, il y a Ptolémée qui, qui, qui avait plus ou moins vu qu'il y avait un truc là. Donc, Ptolémée, c'est l'Antiquité grecque. Et puis après, il y a eu d'autres astronomes. Il y a eu Tycho Brahe qui, qui a fait son catalogue d'étoiles. Donc, il a repéré la zone. Bon, il ne sait pas trop intéressé à cette zone dans le sens où, euh, bon, lui aussi, il voyait qu'il y avait un truc bizarre, mais Tycho Brahe euh, il a fait euh, toute sa carrière sans instrument. Hein. Euh, à l'époque euh, de Tycho Brahe il n'y avait pas de lunettes, il n'y avait pas de télescope, il n'y avait rien, il n'y avait que les yeux. des euh, yeux et puis des, euh, des instruments comme des, des astrolabes, des, des compas, des machins, des trucs mûches. là hein il y a eu euh, alors le premier à l'avoir découverte, c'est euh, euh, monsieur de monsieur Monsieur le Pérec, l'astronome euh, Nicolas Claude, Claudie de Pérec, chose comme ça, en 1610 à peu près. Oh non, c'est en 1610 en fait. Et puis après, euh, donc c'est lui qui l'a découvert. Par contre, c'est Messier qui va euh, la cataloguer. Euh, comme tel. Donc on la connaît comme M42, hein, cette nébuleuse, Messier 42, euh, parce que Messier, lui, il voulait repérer euh, tous les objets euh, bizarres dans le ciel qui ne sont pas des comètes pour faire un catalogue pour les chasseurs de comètes en disant attention, ça, c'est pas une comète, ça, c'est pas une comète, ça, c'est pas une comète, etc. Donc il a tout catalogué, il a mis des numéros hein, par euh, ordre de découverte. Hein. Il ne les a pas mis euh, par ordre géographique, hein, euh, c'est euh, M1, M2, M3, M4, donc euh, selon ses découvertes. Ah, encore un train qui passe. Voilà, c'est un train de passagers. Donc voilà pour Messier, Messier, donc euh, M42. Donc c'est le 42e objet qu'il a euh, répertorié. Oh là J'ai fait tomber ma petite lumière on va la replacer. le vous voilà vous donc M42 euh, dans le New General Catalogue c'est NGC 1976. Hein, je vous l'ai déjà dit. Euh, c'est un nuage de gaz hein, donc euh, M42 c'est un nuage de gaz euh, et de poussière interstellaire. Donc euh, c'est énorme. Attention M42 c'est euh, le côté immergé de l'iceberg hein, parce que ça fait partie d'un vaste ensemble un grand nuage, ce qu'on appelle le grand nuage d'Orion qui fait à peu près la moitié de la taille de la, de la constellation du même nom. Donc c'est énorme, gigantesque. Euh, et puis donc comme c'est euh, un énorme nuage, il euh, y a des endroits où euh, bah, on les voit. Hein, c'est ce qu'on appelle des, des, euh, des zones euh, par émission ou par réflexion. Donc, euh, par émission, c'est bah, tout simplement le nuage euh, de poussière et de gaz qui émet de la lumière parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur à l'intérieur. C'est une pouponnière d'étoiles. Hein. Donc, euh, là, ça émet de la chaleur. Donc, euh, ça émet de la lumière. Chaleur, lumière, hein, ça émet. Donc, euh, et puis, il y a des endroits où c'est de la réflexion. Hein. C'est les étoiles environnantes qui vont venir frapper le nuage avec leur lumière et qui va nous la renvoyer. C'est un peu comme le phénomène de quand vous allumez vos phares dans, dans le brouillard, vous voyez le nuage de gaz, enfin le nuage de gaz. Vous voyez le brouillard, non pas parce qu'il brille par lui-même, mais c'est vos feux qui le... un peu comme ça. Voilà. Là, c'est un nuage de vapeur. Par euh, réflexion. Donc le M42, c'est ça. C'est un nuage de gaz par émission, parce qu'il y a de la chaleur et des, nu des, des étoiles jeunes qui naissent. Et par réflexion, parce qu'il y a des, des étoiles environnantes euh, dans, ce, dans cette zone qui éclairent le nuage. Donc on voit par exemple M42, on voit aussi euh, la grande boucle de Barnard, hein, qui est intéressante à voir. Il y a euh, la nébuleuse à tête de, de Cheval, qui est très célèbre, hein, qui, qui se trouve également dans, dans ce grand nuage. Euh, voilà, donc il y, y, y a pas mal de, de, de petites choses sympas à voir dans ce nuage. Donc M42, c'est un élément de ce grand nuage. Donc pour l'observer, ben c'est simple, hein, un petit... Bon, je l'ai perdu. <rire> On va reflexer. Voilà, ma pépette. Donc euh, plus je parle, plus ça, ça, ça bouge là-haut. Hein. Enfin, c'est plutôt la Terre qui tourne. Euh, donc euh, le nuage de gaz, oui je dirais pour l'observer, il euh, vaut mieux avoir un grossissement entre 30 et 60 fois, hein. donc là on la verra dans son ensemble, donc là j'ai mis un oculaire euh, 25 mm, ben, euh, ben, encore un train, ben, dis donc, on voit que la grève des trains elle est terminée. Hein. Si vous montez euh, en euh, dégrossissement d'environ de 100 et 200 fois, vous allez voir par contre l'intérieur. Euh, donc là, c'est pour observer la structure interne euh, de, de la nébuleuse qui file, qui file, qui file. Je parle, je parle, je file, je file. Voilà. Euh, donc, je continue un petit peu. Voilà. Et donc. Euh, à l'intérieur de la nébuleuse, il y a quand même des étoiles. Il y a des belles étoiles. Hein, vous verrez, il y a un trio d'étoiles qui forment une, une petite ligne. Et puis, vous avez un peu plus bas, le, ce qu'on appelle le, le trapèze. Le trapèze d'Orion. Hein, euh. Donc, c'est euh, quatre petites étoiles. Donc, il y en a trois qui sont évidentes. La quatrième, un peu moins. Avec les petits instruments, c'est un peu moins visible. Il faut vraiment avoir une vision décalée. Et puis, adapter, hein, adapter le, la vue de la rétine. Essayer de forcer un peu... Euh, l'adaptation rétinienne, hein. on y arrive avec de avec de, de la patience, et on voit donc les, euh, ce petit trapèze. Hein. Et puis donc, ce que vous allez voir, avec un petit instrument euh, comme celui-ci, là c'est un 114 mm, mais avec un, cent, un, un, un 130 ou une lunette de 80-70 mm, vous allez voir la nébuleuse sous la forme d'un nuage diffus qui ressemblerait à une espèce de, de grand oiseau avec des, les ailes déployées. Et puis, euh, au centre de, de la nébuleuse, hein, je suis en train de regarder ça, vous verrez comme une sorte de masse, une masse sombre, qui est plongeante. Hein, dans, donc ça, du coup, ça, ça, ça fait le, le, le V de l'oiseau, donc les, les deux ailes. Le ventre de l'oiseau qui est très diffus et ça forme une sorte, sorte de boule euh, diffuse. Et le, le, creux, hein, le creux du V, c'est... Une masse sombre hein, qui vient euh, creuser euh, cette forme. Hein. Vous allez voir le dessin, il... quand je l'aurai terminé. Donc voilà, on continue, on place les étoiles. Voilà. On prend son temps. Hein. Ça peut prendre euh, pour placer euh, toutes les étoiles du champ. Bon, après ça dépend de la précision qu'on veut apporter. On n'est pas obligé de toutes les mettre, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Où il faut choisir vraiment ses repères. Hein. Bon, après, on en met quelques-unes en plus, comme ça, là, euh, même si elles sont toutes faibles. juste pour la beauté du dessin. La précision, si. Hein, on aime bien être précis, quand même. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, hein, je, vais arrêter, je vais arrêter là, à peu près. Hein, J'ai mes repères. Je vais commencer par euh, délimiter. Maintenant, on va délimiter la zone, euh, la zone floue. Sans vraiment la crayonner, on va la... Voilà, on va la la délimiter et délimiter entre les étoiles qu'on a qu'on a posé voilà. donc ici c'est la zone où il y aura les trois petites étoiles Là ici c'est le ventre le ventre de l'oiseau et ici l'aile c'est l'aile quoi l'aile droite l'aile gauche l'aile droite voilà et ici l'aile gauche voilà. donc on a délimité hein. Très de façon à faire les contours. On n'a pas encore crayonné l'intérieur. Maintenant, on va venir justement crayonner l'intérieur de cette zone. Hein, par rapport à ce qu'on voit, on va appuyer plus ou moins fort. Donc plus on appuie fort, plus généralement c'est une zone qui va être blanche et brillante. Qui va être lumineuse. Voilà. On estompe avec le doigt. On utilise la technique du doigt pour eux. je vous faire ça je sais pas si vous voyez grand chose on estompe et j'ai bougé ou du la manette j'ai le poignet tordu là voilà c'est bon on continue voilà on n'hésite pas voilà on, on éteint là avec les doigts bon savoir froid hein. Voilà. doigt ah ouais on, on voit mieux comme ça hein. Ouh les lits si beau ah, allez, je resterai là allez, on continue Voilà, donc on a fait la zone pour placer les trois petites étoiles, donc on va les placer tout de suite. Voilà, une. Donc celle-là, elle est très lumineuse. Ensuite, moyennement lumineuse. Et puis la dernière, elle est toute faible. Voilà, on a les trois petites étoiles. Et il me semble... Je vais bouger ça un peu. Voilà, comme ça. Il me semble voir une petite, toute petite étoile toute faible. Au bout de la troisième étoile sur la sur la gauche ah ouais, ouais. Ah, faible mais elle existe on va la placer voilà maintenant on va placer le quadrilatère donc il se trouvera entre ces deux étoiles ici là au niveau du nuage oups voilà Hop. un deux. 3, donc celles-là sont faciles à voir. Et la dernière, elle est juste dessous, toute faible, toute petite. Elle est là. On va replacer le truc. Voilà. Alors, pour l'observer, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser des filtres. Moi, j'en ai pas. Je n'ai pas de filtre. Mais j'ai eu l'occasion, euh, il n'y a pas très longtemps, hein, mmh. euh, d'aller regarder dans le dans le, dans le le Stroke 400 de Christophe, euh, Christophe de la Chapelle, euh, la chaîne Astro. Je vous mets le lien là-haut. Hein euh, franchement euh, il a un super instrument euh, 400, euh, un stroke 400 euh, d'une toute beauté euh, franchement euh, pff, rien à dire euh, rien, à, rien à redire plutôt euh, à côté de ça moi euh, j'ai eu, euh, eu, eu une sacrée claque hein, en regardant dans son stroke et j'ai pu observer euh, les, la nébulosité telle que je ne l'avais jamais, jamais vue rien à voir avec ce qu'on va dessiner là aujourd'hui donc euh, lui par contre il utilise un filtre et je pense que je vais m'en acheter un hein, un filtre euh, UHC euh, ou un filtre euh, il y a aussi un filtre euh, O3 oxygène 3. Hein. Voilà donc euh, ce sont des filtres qui vont qui vont qui ont... ah, là là là là là. Maintenant c'est le chien du voisin. Oh le là, là, là, là Donc ce sont des filtres on me rapproche un peu, ce sont des filtres qui vont laisser passer des bandes euh, d'ondes de, lumineuses qui sont celles justement de ces fameuses euh, longueurs d'onde en émission et en réflexion de la nébuleuse. Ça va faire ressortir la nébuleuse par contraste, ça va éteindre, ça va éteindre toutes les autres, toutes les, toutes les autres zones. Oh là là, hé hey, Oh les chiens Ils sont deux. <rire> voilà. Donc, ça va éteindre toutes les autres, euh, toutes les autres lumières, on va dire. Hein, et ça va, ça va faire ressortir la nébuleuse avec un ciel bien noir, un contraste bien noir. Et là, là franchement, on y voit grand. C'était grandiose. Bon, là, j'en ai pas. J'en ai pas. Voilà, on a bien filé, voilà, hop, et on continue. Voilà. Donc voilà. La grande zone d'ombre noire là qui est ici. On va la faire ressortir par contraste. Et là il me semble voir une petite nébulosité autour d'une étoile juste à l'extrémité. Je vais la noter quand même. Très faible une lumine, une nébulosité. Très très faible. Voilà. Bon, je vais continuer mon dessin, hein, parce que pas fini. On se rejoint juste après. On se rejoint pour le brouillon, parce que bon, il va falloir remettre au propre hein, tout ça, hein, forcément. Et puis on va noter sur le dessin toutes les caractéristiques de l'observation de ce soir, c'est-à-dire l'heure euh, de départ de, de notre dessin, l'heure de fin... On va y indiquer le lieu, euh, la latitude de, de, du lieu d'observation, euh, l'heure euh, enfin le, le jour de l'observation. Euh, on va noter euh, la turbulence, euh, la transparence du ciel, euh, éventuellement euh, le vent. Là il n'y en a pas. Etc. Et on va tout noter pour avoir des, des critères de, de comparaison quand on reviendra, quand on refera notre dessin, ou, ou même pour comparer avec. Euh, les dessins des, des copains euh, c'est intéressant de comparer ce que eux ils ont vu au même moment que vous euh, à d'autres endroits à d'autres lieux avec d'autres instruments aussi ou d'autres matériels hein, d'autres oculaires etc voilà. bon je, je termine et on se retrouve après allez c'est froid quand même hein. J'ai l'impression que j'ai placé une étoile pas au bon endroit. Ouais, non. Donc, quand c'est comme ça, quand je place une, une étoile qui est pas au bon endroit parce que je me j'ai été trop vite, je fais une petite croix dessus. Voilà, je la barre. Hop, hop. Et je la replace à côté. Voilà. <rire> Il y a besoin. De... Voilà. Ici, j'ai l'impression que la nébulosité, elle s'étend vers le bas. Elle s'étend vers le bas. Beaucoup plus faible en dégradé. Donc, je vais... Pour ça, pour faire un, pour faire un dégradé euh, de nébulosité, vous vous assurez, vous faites des petits traits très serrés, voilà comme ça. Vous griffonnez pas, vous faites pas du, vous faites pas du, de l'aller-retour. Vous faites juste un aller comme ça. Vous, vous faites des petites, des petites bandes très légères, comme des fils. Des, des, des, des petits filaments et après avec votre doigt vous venez unifier ces petits traits qui vont disparaître voilà et qui vont faire une nébuleuse bien dégradée parce que quand vous faites un, un trait comme ça vous avez tendance donc à appuyer plus fort au départ et à lever le crayon sur la fin donc vous avez faire vous allez faire un dégradé hein. ça c'est important si vous voulez faire un dégradé vous commencez en appuyant fort en appuyant fort, en appuyant, et puis faites un trait et instinctivement, mécaniquement, euh, vous allez voir que votre trait va être plus léger vers la fin. Donc euh, voilà, faites hop, des, des petites virgules comme ça, toc, toc des petits traits comme ça, hop hop hop hop, hop, hop hop hop hop sur la zone que vous voulez créer donc cette, cet effet de, de dégradé, voilà. Alors vous pouvez rayonner comme ça. Et après, vous, vous estompez avec le doigt. Voilà. C'est magnifique. Hihi. Bon. Alors il est quelle heure Le vent nul. Transparence. Ah, transparence. Super bonne pour bon, les bonnes super bonne ça fait un peu hein. uh -huh. Uh -huh. voilà donc oculaire 25 mm k omégaon bon, je mets la marque hein. Au fou. Euh, t114 900 mm focal. ça y est on est rentré hein. on a gardé une petite écharpe parce que c'est froid un petit peu euh, bon on a un, un super dessin Je sais pas si on voit bien on va rapprocher un peu voilà c'est beau hein. alors ce qu'on va faire c'est qu'on va le on va remettre au propre tout ça donc, on a, on a notre dessin. Alors, je vais hop, bouger un peu la caméra. Voilà pour que vous puissiez voir ce qui se passe très exactement. Ouais, je ne sais pas si on voit bien les choses. Voilà. Vous voyez bien les choses Allez, on va se mettre là comme ça. Voilà. On va essayer de mettre le dessin dans l'angle, je ne sais pas comment on peut faire, voilà, comme ça. Voilà, donc on a notre dessin ici. Donc là, on a le, le cercle qui a été fait manuellement. J'ai dû le, le, le recadrer un petit peu. Voilà au fur et à mesure que, que je passais mes étoiles. Donc on a placé ici toutes les étoiles du, du bord. Euh, vous remarquerez ici une étoile qui a été barrée, si on la voit bien. Voilà. Euh, bon, on va, on, on, on va, on va refaire le, le dessin au propre, ici, hein, tout simplement. Alors voilà, je vais prendre un, un bol qui est à peu près la même taille hein, que... que mon disque qui est là, ouais. voilà, pour la même taille. Ça va me permettre ensuite de replacer donc les étoiles que j'ai posées. Donc ici, on en a une brillante. Voilà, on y va tranquillement. Hop. Ensuite, ici... Ensuite on en a deux ici, on en a une ici, on en a une ici, ensuite on en a une ici, celle-là elle a été barrée donc celle-là on la met pas, on va juste mettre celle-là, ensuite on a celle-là, alors c'est ici, Et ici elles étaient brillantes, une faible ici, une autre ici et ici. Une ici. Une là. Une au centre et une à l'extérieur. Voilà. Une ici. Une ici. Alors ensuite, on va repartir ici. On avait une, deux, trois, quatre ensuite on repart par là 5 6 voilà, on, on utilise des formes géométriques hein, pour euh, se repérer des horizontales et des verticales pour savoir euh, dans quelle direction on, on place les étoiles mmh. donc ici on va placer le euh, la nébuleuse donc on va Faire les contours. Voilà. Ici, on a le ventre de l'oiseau. Première aile. Ici, on a une sorte de nébulosité sombre qui vient remplir cette zone. là. Ici, là au milieu. Là. Et l'aile ici, la deuxième aile qui va toute droite. Voilà. Donc on va placer une étoile, donc on a trois étoiles, une forte, une moyenne, une faible, et puis j'ai repéré une toute petite ici, là, sur le côté, voilà, toute faible. Ensuite on va placer le quadrilatère, le quadrilatère, donc hop, hop, hop, on se repère bien, on le place, pif, paf, pouf, près ici loin de la zone sombre, une, deux, trois, et puis la dernière très faible, voilà. donc là très faible, je fais juste tac, une petite pression, voilà. Donc là maintenant on va commencer à remplir la nébulosité avec du gris. Il va tranquillou, pas besoin de se presser. Ici, c'est un peu plus fort, à cet endroit-là. Voilà. Ça, on estompe. Une fois qu'on a estompé, on repasse encore une fois sur les zones les plus lumineuses, qui seront donc grisées, plus foncées. Voilà. Et après on va faire cette espèce de, de, de, de traînée, hein, euh, de dégrader donc, par petits par petits traits, en fait. Et on l'étale. Voilà, on commence. Voilà. On zone encore ici. Là ici, j'avais une zone un peu plus dégradé. Et j'avais ici une nébulosité autour de cette étoile-là, il me semblait que... Et j'ai ici une zone une zone qui était un peu plus lumineuse, donc c'était plutôt diffus. C'est pas vraiment très visible, c'est cette zone-là qui est un peu, un peu plus lumineuse et qui laissait la, la grande tache sombre aussi au milieu, là, vraiment euh, par contraste on la voyait fort. Donc ici j'ai hachuré très légèrement et j'étale pour dire que cette zone-là est un peu plus floue, un peu plus grisée. Voilà. Voilà. Voilà, alors, juste une petite précision, je vais revenir sur, sur moi. Donc pour, faire du, voilà, pour faire de l'astrodessin, il n'y a pas besoin de savoir dessiner, parce qu'on n'est pas, pas en train de dessiner un paysage, un animal ou un bâtiment, etc. On n'a pas besoin de savoir vraiment dessiner dans le sens où on va représenter quelque chose de figuratif, L'astro enfin, dessin, c'est des points, c'est des zones floues et grisées, okay. et c'est tout. Ça s'arrête là. Donc savoir faire des points et savoir faire des zones grisées, c'est tout ce qu'on vous demande. Donc n'hésitez pas à faire voilà, de l'astro dessin. Hop là voilà, comme ça, oh là, voilà, ça c'est bien, ça c'est super, donc ça c'est les nébuleuses d'Orion, M42. Je vous renvoie également sur le groupe euh, dessin scientifique et astronomique, je vous mets euh, le lien également, vous pourrez euh, discuter avec des, des astrodessinateurs, hein, puisque c'est le but euh, et l'objectif du groupe, c'est de promouvoir le dessin euh, scientifique et euh, astronomique. Euh, tout simplement voilà. parce que avant la naissance de de, de, de, de l'appareil photo euh, argentique puis numérique etc, euh, les astronomes pendant des siècles ils ont utilisé un crayon, un papier, leurs yeux voilà donc n'hésitez pas à vous lancer dans l'astro dessin, c'est passionnant ça vous permet de déguiser vos talents d'observateur et puis euh, bah, c'est passionnant enfin, je c'est c'est zen. Hein, C'est une activité zen. Voilà. Ben voilà, la chronique est terminée. Euh, je vous mets euh, là euh, le résultat final scanné euh, du, de la séance de ce soir. Et puis euh, je vous la mets également en lien si vous voulez télécharger le dessin de ce soir. Il est à vous. Voilà. Je vous l'offre. Allez. Ciao bye. Et à bientôt. Gardez l'œil à l'oculaire. Et où vous soyez dans l'univers, portez-vous bien.